I don't know. J'arrive Oui, bah deux secondes Bah attendez, vous allez voir Tadam Alors Alexandre, Philippe, Paris, Lampe Vous vous doutiez, hein Pourtant je l'ai bien ramené Une pince à linge bien... ...verte Allez, rouge, verte, c'est pas le plus important. Je lève votre pince à linge. J'ai encore bien failli me faire attraper par une de ces choses. Hein. Bon allez, Alexandre, à toi. Action ou vérité Quoi, Marise Oui, je sais, c'est pas la bonne couleur, mais je, je vais quand même pas retourner dehors. Hein. Là, dis-lui, toi T'as vu comment c'était à l'extérieur Bon, d'accord, vous êtes difficile. J'ai deux pénalités de vérité et on en parle... Arrête Arrêtez Arrêtez Arrêtez de me regarder OK OK, j'y okay. vais. J'y vais. Une épingle à linge rouge. Allez, ouais, c'est parti